Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une page art journal avec ce bloc de feuilles que j'ai acheté de chez Action et avec le bloc 3D d'Aïkut Alors, je vais d'abord commencer à sélectionner les feuilles que je vais coller sur mon fond, ma page blanche donc pour euh, casser une page blanche, commencer à faire du collage donc je vais prendre cet effet, cette couleur donc, Je sélectionne les papiers que je vais mettre sur le fond. Probablement que je ne vais pas tout mettre, mais j'en prends quand même quelques-uns. Et puis après, je vais faire ma sélection. Je vais encore trier. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci aussi. Et Alors, voilà, j'ai sélectionné quelques motifs et quelques fonds unis et se font rayé et je vais commencer à faire des découpes irrégulières, c'est-à-dire à la main. J'aime bien cette technique parce que ça nous permet de d'avoir des effets de matière. Vous voyez le, le bord comme ça, alors, je vais en mettre un petit peu ici et ici. Je vais couper. Qu'est-ce qu'il y a derrière Ok. Je vais couper un peu le ça. Ok. Et je vais couper aussi. Alors, pour les chutes de feuilles, et eh bien, vous prenez un carton, une boîte en carton et vous les mettez dedans, comme ça vous pouvez les réutiliser une prochaine fois. Alors, je vais prendre ici parce qu'il y a plus de contraste ici, là c'est un peu fade et moi je vais prendre un peu de contraste. Alors, je vais disposer mes petites euh, découpes, on va dire, mes petits morceaux de papier un peu partout sur ma feuille. Alors, c'est un plaisir, cette technique-ci, j'aime beaucoup. Pourquoi Parce que qu'on part de rien. Et puis après, au fur et à mesure, on, on crée une petite composition agréable. Alors, avec des, des couleurs et des motifs. Donc, je vais coller ça avec cette colle. Si vous avez une colle blanche ordinaire comme celle-ci, ou bien un, un rouleau de colle Pritt. Et je vais commencer... À en mettre un petit peu partout bien entendu je vais m'en mettre un peu plein les doigts mais bon c'est pas grave après je vais nettoyer bon généralement j'utilise des gants comme ça j'ai pas à chaque fois à me nettoyer les doigts mais euh, voilà une prochaine fois peut-être alors je vais mettre quelques couleurs unies. alors là je dispose n'importe comment donc vous allez voir au fur et à mesure peut-être que je vais réussir cette page, peut-être que je vais la gâcher. Mais en tout cas, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Ne comptez pas sur l'inspiration, elle vient au fur et à mesure. Alors, j'ai mis cette couleur-ci, je vais faire son rappel euh, à l'opposé, donc en diagonale. Mais d'abord, je vais coller celle-ci, cette petite feuille. Bon, ces effets de matière sont pas mal, mais moi, ce qui m'intéresse... Ce sont les couleurs rose et légèrement violette. Et alors, je vais coller ça ici pour faire le rappel de cette couleur. Voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait ces jolis motifs, donc je vais en profiter pour les mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais remettre un peu de cette couleur ici. l'instant euh, j'ai ma petite composition. J'ai un petit peu diversifié dans les motifs, dans les aplats de couleurs, etc. Et euh, j'ai juste à laisser sécher. Je vais peut-être ajouter euh, peut-être un petit élément ici mais je n'ai pas envie de trop charger parce que je vais encore de nouveau faire du collage par dessus et je vais peindre par dessus. Donc je laisse sécher tout ça euh, 5-10 minutes et puis j'y reviens tout de suite. Et maintenant avec de la peinture blanche, j'ai mis de la peinture blanche ici, c'est de la peinture acrylique blanche, je vais vous montrer le tube. J'ai mis un peu de cette peinture et je vais un petit peu passer sur certains endroits pour un petit peu adoucir les contrastes entre les motifs et les couleurs, etc. repasser sur le fond juste en effleurant la, la surface et non pas sans appuyer sans aplatir le, le pinceau essayer de, de bien travailler en fait les coups de pinceau essayer de ne pas laisser les traces du pinceau pour, euh, pour que ça se voit pas que ce soit une que ce soit un peu propre et en même temps je crée des effets de matière ici voilà ici ça va créer un film euh, plastique qui va protéger cette surface sur laquelle je vais de nouveau peindre par-dessus avec euh, de la peinture euh, de chez action mais ce sera avec le petit tube euh, ceci c'est euh, les 3d pires Pour donner un effet nacré. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher et puis de nouveau je vais repasser par-dessus. Alors vous pouvez utiliser euh, les doigts pour euh, casser en fait cette. Euh, comment on appelle ça Pour, pour euh, un petit peu camoufler les traits du pinceau et en même temps vous créer des effets de matière. Donc voilà. Là, j'ai une bonne surface euh, entre guillemets homogène. On a, on a l'impression qu'on a collé un papier uni avec euh, des motifs un peu collés, imprimés euh, sur une seule surface. Alors, j'ai surélevé le plan de travail pour empêcher que la lumière ne ternisse les couleurs pour que vous voyez beaucoup mieux et pour conserver un petit peu ce contraste de ton qu'il y a ici dans ce collage. Alors maintenant ça a séché, donc vous voyez bien que les couleurs se sont un peu adoucies avec le film euh, acrylique que j'ai posé dessus, avec la peinture blanche. Et maintenant je vais me servir de ce bloc pour couper quelques motifs, et pour découper je veux dire parce qu'elles sont déjà coupées, et les, euh, les disposer ici sur ma feuille. Alors, je vais sélectionner cette rose, ces roses, je veux dire, pardon. Je vais sélectionner euh, celle-ci, que je trouve vraiment très jolie, douce, dans les tons très pastels. Euh. Elles vont bien se fondre dans, dans le fond parce que bon euh, je n'ai pas envie de faire trop de contraste cette rose oui celle ci et celle ci aussi peut-être mais bon peut-être que euh, il y en a quelques unes que je vais pas mettre alors euh, pourquoi pas celle ci je verrai bien après euh, je vais rester dans les roses, dans les tons roses. Alors, je vais prendre quand même les euh, petits messages qu'il y a ici. Je vais prendre carrément celui-ci. Je trouverai bien le coller. Et je vais prendre l'autre bloc pour voir s'il y a moyen de prendre quelque chose. Celui-ci. J'aimerais bien un petit papillon. Une petite mouche. Pourquoi pas. Un petit peut changer des papillons. Voilà. Il n'y a pas un rappel de mouche. Bon, je vais peut-être prendre celui-ci, mais je ne suis pas sûre de le mettre. Que il est 2, 3 quarts et il fait plus fleurs que papillon En tout cas, à mon goût. Bon. ok. Je vais déjà commencer à disposer mes éléments, ce que je viens de découpé et je vais mettre ça ici ça je vais mettre ça ici la mouche peut-être ici le message un petit peu en décalage pour qu'il ne soit pas trop qui gêne pas trop qui soit pas trop symétrique et je vais mettre cette rose ici pour l'instant je vais coller ça le le petit mot je le laisserai à la fin certainement mais je vais déjà coller ça et, et je vais utiliser déjà cette colle donc voilà et je vais prendre celle ci et je vais aussi la coller donc, je peux par là je peux vers le celle-ci c'est pas grave si vous débordez hein. de toute façon on va encore de nouveau peindre par-dessus alors c'était comme ça oui. voilà et en même temps je cache un petit peu l'oiseau je, je, je n'en laisse qu'un seul et donc voilà alors je vais prendre ma petite palette bon soit disons une palette dans laquelle j'ai mis du gesso. Alors avec ma spatule, je vais prendre un petit peu de ce gesso et je vais venir ici et je vais prendre les pochoirs que j'ai achetés la dernière fois de chez Action et je vais mettre ici un petit peu de matière. Le papier aluminium s'est détaché, mais bon, c'est pas grave. Okay. J'essaie de ne pas trop en mettre pour que ça ne soit pas, ça soit pas trop chargé non plus. Voilà. Ok. Et je vais en mettre un peu ici aussi. Voilà. Alors je vais prendre aussi ces petites flèches. Et je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. C'est pas grave si ça déborde un petit peu. Après, je vais de nouveau repasser avec de la peinture. Pour un petit peu diluer tout ça. Sinon, vous prenez un coton-tige et vous prenez le surplus. Donc, je vais aller laver mes pochoirs et je reviens tout de suite. Donc voilà, entre-temps, ça a séché et je vais mettre un peu de cette peinture ici, quelque part, pour un petit peu adoucir le blanc. Et je vais prendre un pinceau. En même temps, ça va me donner un effet nacré. et Je vais déjà commencer ici, un petit peu, à mettre un peu de cette couleur. Je vais repasser un peu ici. Je vois quelque chose comme ça en cascade. Donc voilà, j'essaie un petit peu d'en mettre un peu partout. Voilà, et j'en mets aussi ici, je fais monter ça comme ça, jusqu'ici. Voilà. Alors ensuite, je vais ajouter un petit peu de cette couleur pour donner un petit peu de luminosité à cette composition. Et je vais faire la même chose, je vais la diluer un petit peu dans le fond mais je vais aussi surtout la mettre ici. Voilà. voilà très légèrement, je n'ai pas besoin de trop exagérer et je vais en mettre aussi ici sur la rose par contre. Alors. Maintenant, ce que je vais faire puisque c'est le style vintage, je vais prendre un peu de ces pastels qui sont solubles dans l'eau et je vais mettre un petit peu ici. Voilà. Et je vais diluer tout ça. Et je vais prendre aussi un peu de ce bleu et je vais mettre un peu, tout un peu ici parce que dans le style vintage il y a beaucoup de bleu et de couleurs ocre. Voilà. Et donc, vous voyez, j'essaie de créer un peu de, de rappel de bleu qu'on retrouve sur l'oiseau. Alors, si vous n'avez pas les pastels aquarellables, les les Néocolor 2, eh bien, vous pouvez toujours vous servir des crayons de couleur aquarellables ou alors des feutres écoliers, ceux qui sont solubles dans l'eau. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos avec ces feutres là. Alors, je vais mettre un peu de ce rose ici. Maintenant, je vais commencer à créer des zones beaucoup plus contrastées. Ici, je vais un petit peu mettre en valeur cette rose. Et alors je vais je vais accentuer ici aussi. Je fais un petit rappel ici aussi. Donc vous voyez, il faut de temps en temps un petit peu repasser sur vos collages pour que voilà, qu'on qu ne sente pas qu'ils ont été posés. Et puis voilà, c'est tout. Alors, je vais aussi accentuer ici. Alors, je vais... Voilà. Alors, avec les couleurs que j'ai ajoutées, vous voyez les roses, etc je crée indirectement un effet de bas-relief aussi pour la rose et pour celle-ci aussi. Donc voilà, alors j'en profite pour coller mon petit mot ici. Donc j'ai dit que je vais un petit peu le décaler par là, je vais le faire monter un petit peu, voilà, non, un petit peu plus bas. En le retournant, il a pris un peu de la peinture. Bon, c'est pas grave, je vais mettre un petit peu de blanc par-dessus. Et voilà, c'est pas grave. Alors, un petit peu. Voilà. il est un peu décalé. Et alors, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais utiliser un peu de, de bleu. Comme on a des tons bleus et eh bien je vais un petit peu souligner voilà alors je vais mettre un petit peu de ce pastel Ici, juste un petit peu. En couleur sanguine. Voilà. je vais venir coller ici ma petite mouche donc voilà ça a séché Alors, maintenant je vais ajouter un petit bas-relief à cette petite mouche donc je vais rester dans les bleus je vais par contre prélever un tout petit peu de cette couleur et la mettre ici voilà ça va être très très très léger si vous avez de l'aquarelle et eh bien vous pouvez aussi euh, utiliser de l'aquarelle si vous n'avez pas de pastel pour repasser un petit peu sur quelques endroits voilà et alors je vais reprendre un peu de ce rose je vais mettre un peu ici. quelques zones d'ombre plus ou moins. Voilà. Alors, je vais maintenant repasser sur le bord de ma feuille avec un rose plus clair. Avec celui-ci, je vais essayer de créer un peu... Je vais essayer de créer un léger contour qui va mieux mettre en valeur le centre... De ma composition de ma page donc j'ai pas envie de trop accentuer voilà. alors je vais ajouter un tout petit peu de ce rose très très léger Alors je vais mettre un peu plus ici. Et alors je vais repasser avec ce rose clair pour alléger le rose foncé que j'ai mis. Voilà. nouveau je vais venir ici et je vais un petit peu accentuer cette ombre portée alors je sais pas si vous venez d'entendre que mon pastel vient de tomber mais j'espère qu'il n'est pas cassé ils sont assez robustes voilà, tout à fait il n'est pas cassé du tout donc franchement je vous conseille cette marque sans hésitation. Voilà. Alors maintenant je vais mettre... Je vais y ajouter un petit peu quelques éclaboussures. Et pour cela j'ai pris une boîte en carton que j'ai ouverte. Parce que bon c'est un... Voilà, oh j'ai abîmé les boîtes. C'est une boîte euh, qui ne fait pas le format A4. Et euh, pour avoir la liberté euh, de mes mouvements, donc j'ai euh, ouvert ce côté-ci et je vais prendre un peu de cette peinture. Je vais prendre une brosse à dents que je vais humidifier et je vais prendre et je vais essayer d'éclabousser un tout petit peu. Alors, voilà, j'en mets un petit peu, et voilà, j'en mets pas beaucoup, donc voilà, je vais laisser sécher 5-10 minutes et puis de nouveau je vais travailler quelques détails. Alors maintenant, je vais fignoler un petit peu euh, ma page et euh, j'ai décidé de prendre les 30 couleurs ben, vous les reconnaissez, de chez Action et je vais prendre un peu de ce rose euh, celui-ci, j'espère qu'il n'est pas très fluo et je vais juste un petit peu accentuer quelques contours mieux les mettre en valeur alors je fais la même chose ici voilà et je vais accentuer vers le haut euh, je vais un petit peu mettre un peu de couleur ici et ici je vais Dessiner des petits rectangles tout ou fade comme ça, juste un petit peu pour euh, ramener un peu de créativité à ma page. En fait, c'est comme une sorte de continuité du motif euh, rayé, mais sauf que moi j'ai décidé d'apporter un peu euh, d'originalité. Voilà, et alors je vais prendre ce bleu-ci, ce bleu froid, et je vais venir ici et je vais un petit peu accentuer le contour de ma mouche. Mais juste d'un côté. En fait, c'est comme si on avait une projection de lumière ici, on avait toute l'ombre portée qui était du côté droit. ma petite bande. Voilà. Et alors, puisque j'ai des ocres, je vais ajouter... Euh... Voilà. Je n'appuie pas sur mon crayon, c'est juste pour y mettre un tout petit peu de cette couleur. Et alors, je reprends mon rose... Et je camoufle entre guillemets ce bleu donc je repasse par dessus ça va me crée un sorte de violet et voilà Vous toujours colorier vous faites des mouvements rotatifs voilà et alors je vais faire la même chose pour ici mais sauf que je vais dessiner à l'intérieur bon ça va pas se voir je vais en faire juste deux trois Sans tuer. et ici je fais la même chose je dessine le contour de la feuille et alors je vais essayer d'effacer de, ça non? ah ouais ben ah, ce sont des crayons de couleur accorélable je savais pas j'ai pas fait attention Alors, franchement, ça vaut la peine de les acheter. Hein. Et ici, je vais un petit peu, voilà, passer un petit peu pour rendre le trait plus fade, euh, plus, plus doux. Et je fais la même chose pour ici. Je dessine des petits carrés, rectangles, on va dire, des rectangles, des fois c'est des carrés, c'est comme vous voulez mais diversifier un petit peu dans, dans votre technique. Donc on peut mélanger plusieurs procédés, c'est ça qui est chouette quand on crée des pages mix Media art journal, c'est que on a, on a plusieurs possibilités pour, pour créer nos pages, pour s'exprimer. Et on peut aussi expérimenter les différentes matières. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais travailler un petit peu la finition et pour cela je vais mettre des petits pointillés qui vont contourner ma petite bande. Ça va donner une sorte d'impression de, de cousu. Et alors je peux très bien aussi venir à l'intérieur de ce carré et dessiner juste un L à l'envers. Voilà. Ici, c'est pareil. Il y a juste une chose qui me dérange, c'est cet oiseau que je trouve répétitif. Donc, euh, je vais un petit peu le, le retirer, le supprimer, entre guillemets. Et pour cela, je vais ajouter une petite feuille ici. Voilà. Je vais l'effacer. Ouais. Je vais mettre une petite feuille comme ça, là, en dessous. Comme ça. Ouais. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter à cette mouche des yeux en, en strass, en diamants entre guillemets alors j'avais acheté euh, pareil euh, de chez Action mais je le trouve pas je les trouve pas je trouve pas mon petit euh, paquet et euh, bon Artemio, c'est pas donné vous voyez il n'y en a pas beaucoup non plus alors je vais lui donner des ouais bah, je... on va rester dans les bleus clairs voilà des yeux bleus Et je vais ajouter quelques petits diamants ici. Un petit peu ici aussi. Et un tout petit ici. Je vais en mettre aussi ici. Et pourquoi pas ajouter des petits diamants roses. Alors, ici, je vais de nouveau retracer mes petits carrés, mais à l'intérieur. Ok. voilà. Comme ça, on aura le rappel de ça ici, en diagonale. Donc, voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation. J'espère que vous avez apprécié tout le déroulement de cette vidéo et que cela vous a inspiré à vous lancer dans la réalisation de votre page Art Journal Mix Media. J'ai tenu à réaliser cette page en grande partie avec du matériel pas cher de chez Action pour vous encourager à vous lancer vous aussi, et sans bloquer sur le fait qu'il vous faut du matériel professionnel ou du matériel assez excessif. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce haut, un pouce bleu. Ce sera votre façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels Art Journal Mix Media abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et si vous êtes intéressé par le dessin je vous invite à télécharger mes bonus gratuits qui sont deux ebooks ainsi que deux vidéos tutoriels de dessin Donc je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo ça va vous rediriger vers une page de mon blog dans laquelle il vous suffira d'un indiquer votre prénom ou pseudo et votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer tout de suite mes bonus cadeaux ainsi que d'autres cadeaux à venir. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo et je serai vraiment ravie euh, de vous répondre. Je serai aussi ravie d'avoir et de lire votre feedback et de répondre à vos questions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Merci et à très bientôt.